aujourd'hui vous avez le droit à la parole donc n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions ou vos suggestions pour la chaîne n'hésitez pas à m'envoyer un mail que je mettrai dans les commentaires pour poser toutes vos questions euh, voilà donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions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 pour retirer tout ce qui est entité nocive sur vous donc voici par le très saint nom père de jésus-christ notre seigneur et à l'aide de l'archange saint michel je demande que toute entité nocive placée sur le corps physique sur le corps subtil sur l'aura cosmique de Nicolas de Bouvert se présente devant moi au nom du père au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Je vous baptise. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Je vous bénis. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Je vous confirme que les anges vous accompagnent sur le chemin de la lumière. Amen. Alors, voilà, c'est une prière toute simple qui retire les entités, mais à chaque fois que vous récitez... Euh, par le Très saint nom père de Jésus-Christ notre Seigneur et à l'aide de l'Archange Saint-Michel, je demande que les entités nocives placées sur le corps physique, à chaque fois que vous passez sur un corps, vous passez votre main devant ou autour de vous. Et euh, vous, à chaque fois que vous passez devant, vous faites le signe de croix pour justement euh, montrer que vous voulez les faire partir parce que toute entité nocive est en fait une chose négative et par cette prière et par ce signe de croix vous pouvez les retirer très facilement ensuite euh, euh, n'oubliez pas à la fin euh, je dis que par la lumière donc quand à la fin vous visualisez bien une lumière qui fait monter toutes les entités nocives Et une fois que cette lumière est visualisée vous mettez tout le négatif dans cette, tout le négatif dans cette lumière et vous verrez toutes les entités seront parties. par contre une chose est importante vérifiez le au pendule voilà, une fois que c'est vérifié au pendule, si le pendule vous dit que vous êtes débarrassé de vos entités nocives, vous pouvez arrêter. Si les entités sont encore là, le pendule vous, va vous dire non et il faut recommencer jusqu'à ce que ce soit parti. Voilà, si tu as aimé mes vidéos.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 l'OHBOR, produisant l'attraction par la couleur écarlate et l'attraction par le rouge pur. On fait ici la connaissance du maître de la vitalité, du dynamisme, de la force des forces, du destructeur, reflet de l'énergie, qui élimine complètement les résidus des éléments utilisés et qui purifie ainsi l'énergie qui doit prendre forme. Il représente la destruction qui favorise la renaissance, au printemps, image de jeunesse, de vigueur, d'activité qui ne devient agressif que par la nécessité de rétablir l'ordre cosmique. Il agit comme le régulateur des saisons et comme le gouverneur de la vie et de la mort. Son bouclier représente l'esprit du tonnerre, frappé pour attirer l'orage et faire tomber la pluie, tandis que son marteau évoque la foudre. On l'associe aux notions d'énergie puissante, de volonté forte, de tension intense, de virilité et de feu des désirs à ce propos il désigne un aspect frustre et primaire de et il évoque un géniteur brûlant qui incline facilement vers les excès la domination l'égoïsme l'indifférence aux problèmes d'autrui pourtant de nature il dévient la loyauté le courage l'esprit de service la protection et l'équilibre entre la rigueur et la clémence mais trop du combat pour la vie on le relie encore au domaine militaire à la médecine et au sport encore associé au travail créatif et à l'action déterminée pour vaincre les défis et les obstacles il invite à gagner sa vie à conquérir sa place au soleil à défendre ses intérêts à satisfaire ses désirs en évitant de trop s'exposer aux rivalités son énergie vitalise stimule fait progresser accélère le mouvement rend impulsif conférant une énergie inépuisable par son symbole cosmique une spire en engluardée court vers le haut, cette planète dévoile le double rythme de toute manifestation interne, une première capacité organique à double mouvement de contraction et de dilatation. On retrouve en elle la force des forces, la puissance psychique et organisatrice, le reflet direct de l'énergie. Elle révèle la condensation de l'acte autant que l'acte lui-même. Comme l'a dit quelqu'un, elle appelle à la préméditation dans l'acte à la méditation dans l'œuvre. Elle communique la force de l'être en rapport avec sa capacité dynamique, selon son développement et ses possibilités contingentes. Elle éclaire un centre d'union actif, qui relie les affinités pour les propulser. Elle explique qu'il faut d'abord trouver son rôle et sa place dans la chaîne hiérarchique et générative, si on veut obtenir l'appui et la protection des forces supérieures. Après cette découverte, il faut y rester actif, toujours propulser ses forces vers un but, si on veut arriver à l'idéal souhaité et à la réalisation personnelle dans la lumière cette planète intériorise les sentiments et elle les conforme à la loi elle produit un type d'action qui permet de découvrir tout ce qui ne correspond pas aux harmonies célestes elle amène à se reconsidérer soi-même pour développer la sagesse et trouver des manières douces et raffinées elle ne produit l'adversité que pour aider à harmoniser les sentiments elle incarne la nécessité en ce sens elle devient le seigneur de la violence justiciaire dont la fonction est de restituer aux âmes leur pureté et leur dignité primordiale. Elle stimule à l'effort, à l'action, au travail, allant jusqu'à l'entêtement pour les réalisations difficiles. On l'associe à l'ardeur dans les compétitions, aux travaux de génération, aux exploits dans des situations à la limite, à l'effort dans le sport, au désir de se singulariser ou de battre des records, à l'opposition brusque aux sentiments à la lancer dans les travaux risqués, au fanatisme religieux, intégrisme, mais elle a tout fait de rétablir les lois brimées par la manière forte, se sachant au service de la vérité, elle témoigne de la lutte contre la duplicité et la dissimulation pour accéder au niveau supérieur de la conscience divine, elle implique une mobilisation permanente pour réprimer les mauvais penchants et pour réaliser une vie en action et à l'œuvre, héros du combat spirituel, Source d'industrie, à l'extrême Mars pousse dans une vie dangereuse et risquée. Il suscite le besoin de vivre des situations héroïques pour devenir ce qu’on pense être. Mais il engendre dans une situation disciplinaire à travers des épreuves mesurées. Il façonne un être ingénieux, habile de ses mains. Il développe la capacité de donner sa vie pour défendre les supérieurs afin d'obtenir estime et protection. Il se démontre le spécialiste des missions impossibles. Il peut diversement fournir les preuves d'une culpabilité, convertir les impies, aider à régénérer ou à réhabiliter. Il lance dans une lutte pour conserver la dignité et le droit de vivre bien tranquille dans son pays. Il représente le bras armé de la Providence pour châtier les méchants, les orgueilleux et les téméraires. Mais il aide aussi le pêcheur à rectifier son itinéraire, lui faisant découvrir la spiritualité à travers la rigueur. Il défend la vérité avec le tranchant de l'épée. Il mordre dans les controverses pour les faire avorter. À titre de conscience active, il aide à remplir ses obligations et à assumer ses responsabilités. Bras armé des causes justes, il sait comment apaiser la colère divine. Relié au plan physique, cette planète émane un rayon très bénéfique, mais implacable dans l'application rigoureuse de la loi de causalité, régissant la justice immanente, elle peut provoquer des états de crise douloureux ou pénibles chez ceux qui n'ont pas épuisé leurs répercussions négatives ou ténébreuses, les ramenant promptement dans la vie de celui qui travaille avec elle. Aussi, au début du cheminement spirituel, vaut-il mieux l'aborder avec circonspection, lentement, même recourir à une autre influence planétaire, pour régler une situation de vie, chaque fois qu'elle exerce un effet similaire ou analogue à celle -ci. cependant, quand cette planète est apprivoisée, parce qu'on a réintégré le sens de l'ordre cosmique, elle devient la plus favorable, la plus salutaire, la plus amicale et la plus protectrice, qui s'est fait amie avec elle n'a plus rien à craindre des autres influences cosmiques. Puisqu'elle régit la première porte du sentier évolutif, qu'il faut ouvrir avant tout autre, on n'a pas intérêt à différer sa communication avec elle. On peut donc travailler prestement avec elle, pour accélérer son évolution spirituelle, malgré les effets désagréables, mais salutaires, qu'elle peut engendrer, car il faudra le faire, de toute manière, tôt ou tard. C'est une question de choix personnel et de détermination de conscience à évoluer. Elle évoque le traître béni, la planète Mars régit notamment la vitalité, élan vital ou force vitale, régénération physique, convalescence, amélioration des performances physiques, et la robustesse, constitution forte et vigoureuse. La primarité, réaction primo primi dépourvue de raffinement et de tact, le pouvoir créateur dans le monde concret, l'identification personnelle, dont l'estime de soi, le réalisme, l'intérêt pour le monde concret et le sens pratique, l'accroissement de l'abondance matérielle, l'objectivité, l'esprit de rigueur, l'habilité concrète ou la dextérité manuelle, l'ardeur et le dynamisme, énergie inépuisable, motivation à agir, empressement à l'action et efficacité de l'action l'esprit d'initiative la confiance en soi la détermination l'audace la bravoure et le courage la force orale qui peut aller jusqu'à l'héroïsme le développement de la volonté l'amitié des femmes ou l'attraction du sexe opposé le magnétisme viril la sincérité et l'authenticité la correspondance avec sa vérité personnelle l'acquisition de l'autonomie la fermeté dans l'exercice de l'autorité, les moyens de conservation et de survie, le sens du devoir, le sens de la discipline, la compréhension du sens de l'ordre et de la méthode, la patience et la persévérance, la poussée évolutive vers le haut, la protection en temps de guerre, la protection des personnages puissants et influents, la réussite à coup sûr, le rétablissement rapide d'un revers ou d'un échec, la sécurité physique et matérielle, la stabilité, la fermeté, la solidité le développement du sens de la tentation en excès elle peut survolter et rendre agressif voire cruel et brutal ou développer la surestimation virile elle régit le sens de l'évolution on la relie à la circulation veineuse et à la rate on le dit en affinité avec la cornaline le rubis le grenat et le fer si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Bon, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aura verte. Donc, euh, l'aura verte représente en fait le renouveau, la renaissance, la prospérité, le succès. Euh, voilà, euh, elle a son importance vous êtes vous êtes quelqu'un de fiable ou, ou pas ça dépend de la couleur que vous avez dans le verre si vous êtes foncé vous êtes fiable si vous êtes plutôt vert pâle vous êtes euh, une personne que on pourrait ne pas avoir confiance mais comme je vous dis dans l'aura ça peut changer d'une mi minute à l'autre et d'une seconde à l'autre. Donc ne vous en faites pas si euh, vous tombez sur quelqu'un qui a une aura verte. Mais faites quand même attention. Euh, C'est une, une personne en général euh, qui assume ses responsabilités si elle a une aura verte foncée. C'est quelqu'un qui va prendre. qui va prendre ses responsabilités et jusqu'au bout de A jusqu'au Z et qui va pas vous laisser tomber entre au passage euh, c'est une couleur qui est assez équilibrée euh, ouverte d'esprit mais par contre elle sait prendre du recul pour elle-même voilà ce que j'avais à dire sur la couleur verte mais comme je vous dis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 bonjour les amis aujourd'hui petite vidéo sur les erreurs qu'on peut faire au pendule enfin, surtout sur une erreur c'est de faire du pendule sur soi même pour faire du pendule sur soi même il faut d'abord pouvoir demander au pendule si on peut poser la, la question pour soi même si le pendule vous répond non c'est que vous ne pouvez pas le faire par contre si vous avez une question pour vous même et que vous connaissez quelqu'un d'autre qui peut le faire pour vous il est préférable de le faire en tout cas quand vous êtes débutant maintenant je vais vous donner une petite astuce quand on pose les questions pour soi même la seule et unique manière que moi j'ai trouvée, c'est d'écrire la question D'écrire la question euh, et de en fait laisser le pendule répondre par oui ou par non. C'est-à-dire que vous faites, vous posez la question en, en disant euh, voilà, c'est oui ou c'est non, mais vous écrivez le oui et le non en dessous de la question. Et en posant et en laissant aller votre pendule sur le papier avec la question écrite, soit il ira vers le oui, soit il ira vers le non. C'est la seule et unique technique que j'ai trouvée qui peut être infaillible parce qu'en en fait, vous ne posez pas la question. Le pendule voit la, la, la question posée. Il ne faut surtout pas poser la question à haute voix. Faut juste poser la question sur papier, mettre un oui ou un non, mettre le pendule au milieu et voir où va le pendule, s'il va vers oui ou s'il va vers non. Voilà, c'est tout. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt ISO, purification, protection, jacinthe, amour, protection, joie, jasmin, chance, douceur, calme, paix intérieure. Méditation, recherche et protection de l'amour et de l'affection, argent, jeu, développe les facultés psychiques, aide aux rêves prémonitoires, aide à l'équilibre, fragrance vibratoire de l'archange Céatiel et de Saint-Georges, Jérusalem, purifie et agit en faveur de celui qui prie, accroître le désir de vaincre les difficultés, consécration d'un lieu destiné à la prière ou à la méditation, protection, utilisée par les prêtres. L'arme de Somalie, renforce l'action d'autres encens. L'arme du Soudan, l'oudan, renforce l'action d'autres encens. La vende, protège la famille, développe les facultés de voyance, élimine les ondes négatives, protection, bonne détente du système nerveux, calme, paix dans la maison, anti-stress, amour, bon sommeil, chasteté, longévité, purification, joie, chasse la microbe, la déprime et les angoisses, le couteau suisse des encens, un de mes préférés, l'avant d'un, incite à la patience, la douceur et la droiture. Accorde la protection psychique, entraîne à la joie et la créativité. Liban, pour l'administration et les problèmes avec la justice, magie arabe, favorise l'éveil d'un sentiment d'union avec Dieu, prise de conscience d'une présence divine à l'intérieur de soi. Développe une force de volonté psychique chez les hommes, la confiance en soi et la détermination comme la capacité à diriger purification et relaxation psychique Lila. protection lime citron vert guison amour protection lotus protège les recherches ouvre l'esprit au monde magique protection calme les nerfs. mandragore réussite de rituels magiques protection fertilité argent amour santé mantra combat la dépression redonne la joie de vivre, menthe, argent, guérison, voyage et protection, Mente poivrée purification, sommeil, amour, guison, mon ange gardien protection, complément idéal des bougies, mire, ouverture vers le monde des esprits, magie lunaire, bonnes offrandes, améliore la réceptivité, meilleure relation avec l'entourage, améliore la circulation sanguine, amitié, bonheur et santé de la famille, clairvoyance, Méditation, concentration, protection, paix, exorcisme, calme les nerfs, guérison, spiritualité, deuxième couteau suisse des encens, oliban, pensée claire, élimine tout ce qui est négatif, support de projection, combat les rhumatismes, purification, protection, spiritualité, combat les douleurs aux jambes, fait aboutir les projets, oliban d'Aden, rituel de protection, d'amour, pour purifier l'habitat oliban de malaisie purification oliban de somalie purification facilite la méditation favorise la voyage astral propice aux opérations concernant les difficultés avec la justice opium calme apaise, invite à la rêverie vrai anti-stress agréable après une dure journée opoponax purification protection enceinte du lion renforce les liens affectifs orange amour chance argent renforce l'aura fait rayonner les personnes qui la respirent, accélère le résultat des deux arches et projets en cours. Souvenez-vous de mon astuce avec une orange et quelques clous de girofle. En plus de leurs odeurs vous connaissez maintenant leurs bienfaits spirituels. Penny Royal Force, Protection, Paix, Pain, Guérison, Fertilité, Protection, Argent, Purification, Augmente la puissance sexuelle. Pivoine, Protection. Pontificale, rituels, cérémoniaux et d'initiation, opération magie collective, action à distance, prière, purification, enceint lié à Mars, enceint de base de rituel, mise en place de pentacles ou de talisman collectif, pour consacrer une statue ou une image destinée à l'admiration ou à l'adoration du public, réceptivité des énergies subtiles, prière, méditation, roi mage, lié à l'élément feu, Chasse les influences négatives et maléfiques pour trouver des solutions aux problèmes et sentimentaux. Purification, élévation spirituelle, concrétisation des désirs, protection, détachement des choses de ce monde, réalisation des désirs en ce monde, complémenté idéal des bougies, romarin, protection, amour, pouvoir mentaux, purification, guérison, sommeil, jeunesse, rose, puisant pour attirer l'amour tendre pur et romantique, protège la santé, guison, prospérité, stimule la paix de l'esprit, tranquillité, sans de la beauté, amitié, sentiments sincère, pouvoir psychique, protection, rose cachemire énergie bienveillante, rose rouge, favorise l'amour, apporte protection et chance, saint Benoît, purificateur, protecteur de tout danger, pour toutes les demandes de protection, éloigne les maléfices et les mauvais sorts. Complément idéal des bougies Sainte-Rita, prière en rapport avec les causes des SP, accent aiguës. Demande de protection d'enfants Demande de guérison Protège la maison Complément idéal des bougies Saint-Georges, préserve de la jalousie et du mauvais œil Permet de trouver le courage face à l'adversité en tout genre Combat les mauvaises entités Donne force et énergie Complément idéal des bougies Aide face aux examens Saint-Michel-Archange, protège des attaques extérieures Protection, paix, chasse les esprits nains, purification de la maison, combattre les esprits démoniaques, complément idéal des bougies, saint Pancras guérit les rhumatismes, protège les animaux domestiques, sang de dragon exorcise, chasse les démons, purifie, protège des forces maléfiques et négatives, attire l'amour, Basse pour amplifier le pouvoir d'autres encens, augmente la puissance magique, neutralise les vibrations négatives, renforce les vibrations positives, très puissant, sauge blanche, purification, purifie la chambre des malades, éloigne les énergies négatives. On considère que c'est l'herbe la plus puissante pour la purification, aura, maison, objet, pour chasser les mauvais esprits, la maladie et la mauvaise humeur, protection, intuition, richesse. Bien-être, apporte une certaine sagesse, en sens solaire, sera favorise tous les exercices d'alchimie intérieure. Puissant vecteur d'énergie purificatrice, conféreux un sens de la vérité, souffre très puissant pour empêcher que les mauvais désirs d'autrui n'affectent l'harmonie de votre vie et de vos habitudes, odeur pas appréciée par tout le monde, Storax, protège des énergies négatives, responsabilité, fidélité, aide à la concentration, Purifie l'espace, les objets et autres matériels de rituel, plantes, pierres. prépare l'esprit à être réceptif. Favorise la constance, aide à sublimer les pulsions vitales. Pour lutter contre les forces occultes. Déhante, relaxation. Pour trouver le sommeil. Terra immortali. Protection, purification. Contact avec les élémentaux de la forêt. T des bois. Protection, guérison. Purifie, et rafraîchit l'atmosphère. Tibetan Valley, purification, élève le taux vibratoire au niveau du sacré, associé au naturel en atteignant les sommets, relaxation, tilleul, élimine les pensées négatives projetées par l'entourage, demande spéciale, protection, chance, amour, sommeil, tiwanais, salle, camphre, valiane, bois de santal rouge, herbe de haute montagne, etc., méditation, calme profond, nettoie l'atmosphère, ouvre les portes aux autres mondes, libère des fardeaux de l'attachement, vatican pour les cas graves et difficiles, aide à la concentration, purifie l'espace, recueillement profond pour les morts, verveine amour, protection, paix, argent, jeunesse, chasteté, sommeil guérison, vétiver favorise la concentration, rafraîchit et calme l'atmosphère, amour chance, argent, richesse, combat la négativité émotionnelle et psychique, élève le magnétisme, violette, protection, chance, amour, vœux, paix, guérison, vie soit chantie, détourne l'esprit de toutes les mauvaises pensées, heurt régénère l'atmosphère. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne